Et s'il arrête Que fussent nous-mêmes Les silards de la liberté De, de coeur, Contre Les stylos crapuleux Abominateurs merdias, Étanoles mental, En tribunal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 Paga paga paga paga paga, paga, paga paga paga paga paga Nous sommes, nous, vendus, rendus à l'art, alors que l'art même n'a pas, si pas de prix. Et si l'art n'avait pas de prix, existerait-il Et si l'art n'avait pas de prix, Existerait-il Et si l'or n'avait pas de vent Existerait-il Et si l'or avait un prix au payable L'argère fraîche, j'aime les gens qui se viandent, qui sortent d'eux-mêmes, comme toi, Sylvain. Qu'il n'a pas de prix, se fait content pour rien. Alors même qu'il n'a pas de prix, c'est que l'art est vendu. Et s'il est vendu, dans l'artiste lui est impayable. Et si l'art n'a pas de prix, pourquoi le paye-t-on Pourquoi le vendrait-on Et s'il arrête Et s'il refuse Et s'il arrête Et s'il arrêtait si D'arrêter de fumer, de boire, de chier avec art un... ou non. Fumer, boire, chier avec art. Un... Et si le prix en était l'homme épuisé, mort, suicidé, dépression, l'homme pelé, content, neurasthénie, dépravation, paranoïa, et s'il a arrêté, et si l'homme avait appris impayable le dirait-on, le dirait-on, pour ton, et si l'homme n'a pas de prix, je vais t'abîmer le portrait, je vais tâcher de me mettre à la tâche, et de quelle paix, lui-même, paix, de sa tête, sa dette, c'est que l'homme est vendu, et s'il est vendu, alors l'art c'est lui, l'art c'est l'impayable, et si l'art était la crise de l'homme, et si la crise de l'homme était art, nétait autre qu'une crise de l'art, payable, vendue, par Yeah. a dégusté presque tous les fromages Du roquefort, du bris, du camembert Mais celui qu'elle préfère C'est pas le bleu d'Auvergne, non C'est pas le pipeau crème, non C'est la fourme d'ambert, c'est la fourme d'ambert <rire> C'est la fourme d'amber. C'est la fourme d'amber. Au temps de la bataille de Gergovie. Les ne mangeaient déjà paraît-il de la fourme d'amber. Ma mère est allée chez le docteur, il lui a dit "Fini pour toi les produits laitiers. Plus de fourme d'amber." Plus de fourme d'Amber, plus de fourme d'Amber, plus de fourme d'Amber. Elle mange des yaourts au soja, du fromage de chèvre et de brebis. Afin de perdurer la tradition, je mange encore à tous mes repas de la fourme d'Amber, de la fourme d'Amber. De la fourme d'envers. De la fourme. On peut baisser un peu. Je pense que ça va. Ouais, sûr, c est... C est...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 Le cerveau raccourci se fait des cheveux blancs sur toute la ligne des anglettes à poils de Noël sur une bac à ligne de l'obsolescence programmée à faire pâlir d'horreur les boisés de la cervelle. Enrubée de l'esclavage moderne Sur la faillite du fond d'éponge laminé, Bien mal aimé, bien s'être pas d'irrèche En toute sobriété salubre Les écouter de la gouttière entartrée Pour qu'il pleuvoir c'est comme la nuit au fond des âges C'est comme la nuit au fond des âges. Ça ne se répare pas Ça s'oublie